vous aurez beaucoup d'opportunités pour approfondir vos connaissances sur son fonctionnement. L'outil déplacer est symbolisé par cette icône. Si je clique dessus et que je clique sur cette face, je peux la déplacer où bon me semble. Si je clique sur une arête, je peux la déformer, la grandir ou la rétrécir. Si je crée une autre figure dans cette face, je peux, en cliquant dessus, la déplacer. Si je clique sur cet objet, je peux le déplacer. Si je clique sur cette face, je peux la loger ou bien créer un trou. Une autre possibilité très importante de cet outil, c'est la duplication. Imaginons une chaussée où nous voulons disposer plusieurs lampadaires à égale distance. Nous voulons les intercaler d'un espace de 6 mètres. Pour cela, nous créons les lignes de travail avec l'outil mètre. Nous positionnons une première ligne d'alignement, puis une ligne à 6 mètres du premier lampadaire. Ensuite, nous cliquons sur le lampadaire à ce point d'ancrage, puis tout en appuyant simultanément sur la touche contrôle, nous déplaçons sa duplication. Et là, maintenant, petite fonction magique, nous tapons sur la touche X du clavier, puis sur le chiffre 20. Et nous avons 20 lampadaires disposés à 6 mètres l'un de l'autre tout au long de la chaussée. Voilà pour cet outil qui offre beaucoup de possibilités.